Donc ben, bienvenue euh, à ceux qui ont eu le courage de se lever tôt euh, pour cette séance de 18 novembre. Je vous rappelle que c'est la séance où on va essentiellement parler du partiel. Vous verrez, on ne va pas y passer euh, la totalité du cours. Et si vous avez des questions après à poser, il ne faudra pas hésiter. Alors, euh, on va commencer par un petit peu de learning analytics. Si vous avez déjà regardé les années précédentes, on fait un petit peu ça, c'est intéressant. Le learning analytics, c'est quoi euh, c'est quelque chose, de... alors, le problème c'est que vous êtes dans une, enfin, euh, le... c'est intéressant surtout sur des grands volumes. Quand j'avais fait des MOOC, euh, j'avais beaucoup structuré mes cours, parce que là il y avait un grand volume, et donc une grande variabilité, mais au fil des années on arrive à, à détecter des trucs intéressants. Donc l'idée c'est d'analyser euh, comment l'apprentissage se fait. Alors il y a des manières parfois très très intrusives, hein, quand vous passez par des MOOC via... Euh, euh, des trucs comme Coursera, ça. il y a pas mal d'informations qu'on a sur euh, qui se connecte. il y a même en, en, en, au Canada, Montréal, à Montréal, c'était à, à Polytechnique de Montréal, il y avait des collègues qui avaient quasiment, euh, vous êtes dans un environnement captif, on sait euh, quel PDF vous avez regardé, quelle page vous avez regardé, etc. Et en fait, en gros, ils en, ils en déduisent, alors il y a même des choses très intéressantes, ils arrivent à prévenir le décrochement, alors c'est fastoche, hein, je suis quelqu'un qui vient de moins en moins souvent, et du coup, ils génèrent des alertes, ils essaient de voir les étudiants, enfin, avec ce genre de technique de tracking, on peut faire le meilleur comme pour le pire. Là, c'est plutôt pour le meilleur et essayer de comprendre pourquoi les étudiants euh, lâchent. Alors ici, en fait, je m'appuie essentiellement sur YouTube Analytics et on va essayer de devoir. De voir. Voilà. Donc on va regarder le nombre de vues et les de visionnage et on va voir par rapport à la couverture entre guillemets attendue. Alors c'est compliqué parce qu'on n'est pas dans un environnement extrêmement euh, qui, qui capture beaucoup de données vous concernant. Hein, L'analyse de YouTube, ça a fait passer euh, certaines choses à côté. Euh, et du coup, euh, la formation, euh, elle est peut-être fragilisée à cause de ça. Donc, c'est des tendances qui sont intéressantes, mais ce n'est pas non plus des trucs qu'il faut, euh, euh, faut croire qu'en ça. Les résultats des examens, des choses comme ça. Et vos retours, en particulier avec l'enquête de fin d'année, elle est importante. Même si c'est marrant, parfois elles sont contradictoires. Il y a quelqu'un qui dit Oh, ça c'est super dit, ouais, ça c'est dégueulasse, enfin bon, on sait, on sait faire la part des choses. Alors, ça, c'est depuis la semaine de la rentrée, d'accord, le nombre de vues quotidiennes juste sur la collection du cours. Vous avez peut-être reparé la date du partiel. Alors, c'est marrant, mais vous êtes tout le temps pareil. Alors, c'est drôle parce qu'on ne repère pas que la date du partiel, on repère aussi progressivement la régularité avec laquelle je publie. Les nouvelles vidéos qui sont en général, je fais ça entre le dimanche et le lundi. Et effectivement, il y a de grandes chances que les pics intermédiaires soient le dimanche ou le lundi. D'accord Et puis, vous avez un gros pic. D'accord Je pense que vous avez passé vos week-ends à regarder les vidéos. Euh, voilà. Alors, par contre, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que, bon, c'est des chiffres. Si je regarde la moyenne, la moyenne, elle est aux alentours de 75 vidéos par jour. Vous êtes 58 inscrits ça fait 1,2 vidéos par jour, multiplié par 7, ça fait, on va dire, euh, 7, euh, 8,5, euh, allez, on va dire, sympa, 9 vidéos, sachant qu'il y a entre euh, 9 et 15 vidéos, qui sont euh, publiées. Donc voilà, du coup, c'est pas... C'est, voilà, il euh, y a un petit déficit. Je regarde juste le nombre de vues, or, il faut savoir que si vous regardez la vidéo 20 secondes, c'est comptabilisé comme une vue. D'accord Voilà. Mais parfois, certaines vidéos sont un petit peu plus longues. Euh, le total, ça fait 4 988 vues. Et si je regarde la durée totale, ça fait euh, 23, 000, euh, 23 750 minutes. Bon, après, encore une fois, vous divisez par 58 et puis vous divisez par euh, la durée totale. Donc, on va regarder ce euh, que ça donne qu en termes de couverture. Alors, regardons euh, effectivement les, les durées théoriques et les durées euh, réelles. Donc là, euh, euh, Excusez-moi, ce n'est pas les durées, c'est les, les vues. Euh, j'ai merdé. Là, c'est les vues. Donc, j'ai 254 vues. Mais en fait, si je vois le nombre de vidéos publiées multipliées par le nombre d'étudiants... D'accord je devrais avoir, euh, en fait, euh, un petit peu plus. D'accord Alors, c'est intéressant parce qu'au bon, début, il y a les rappels Java. Manifestement il y en a un nombre d'entre vous qui se sentaient suffisamment à l'aise en Java. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire. Euh... Encore une fois, euh, elles sont là, justement, pour rattraper ceux qui ne euh, sont pas à l'aise en Java. Il y en avait un ou deux qui s'étaient signalés lors de la séance d'ouverture. Donc, c'est très bien. Là, vous voyez, en termes de nombre de vues, on est relativement proche. Bon, là, on dépasse, mais encore une fois, on est un peu perturbé par... Euh, le pic des révisions, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord En part que là, il n'y a pas de vidéo publiée, mais par contre, ouais, il <rire> y a eu pas mal de vues, et euh, c'est logique, il y a eu un glissement entre la fin de la semaine précédente et celle-là, et je ne suis pas sûr que ce soit les vidéos qui ont été publiées cette semaine-là qui ont été vues, mais toutes les autres, et surtout celles qui sont euh, un petit peu euh, hors contexte par rapport à, à ce calcul théorique, euh, c'est euh, le... les... Euh... Les, les vidéos de bonjour les vidéos de les vidéos des, des corrections des partiels d'accord qui sont pas comptabilisées mais qui rentrent dans le dans le décompte alors euh, si on regarde les données je vais toujours me focaliser sur les le nombre de vues vous avez 84 vidéos et 762 minutes sans les corriger des parties des partiels d'accord vous avez 58 étudiants donc a priori on devrait avoir 44 196 minutes pour tout le monde, si vous avez vu l'intégralité du cours une fois, peut-être un peu moins si vous enlevez euh, euh, les génériques de fin et tout ça, et on devrait avoir 4872 vues. Alors en fait, on les a presque, hein, vous voyez, on n'est pas, pas hyper loin de ça, euh, mais en fait, quand je regarde les durées, ça c'est la portion du, vi du visionnage en minutes, on est à 54%. Je ne me suis pas intéressé à... Qui voit où En fait, on peut le regarder, mais c'est un peu pénible sur YouTube, je n'avais pas le temps de le faire. Euh, et effectivement, on voit qu'il y a une couverture qui, ne serait-ce qu'en calcul du temps, c'est à peu près la moitié des vidéos. Sachant qu'il y a des vidéos que vous regardez beaucoup. Manifestement, il y a des trucs qui... C'est logique, hein, au hasard, la vidéo sur l'interblocage. Il y a quelques vidéos qui, euh, qui ont des hits qui sont supérieurs à la moyenne et puis d'autres. Alors... Quand c'est les vidéos d'introduction, ce n'est pas hyper grave, hein, je veux dire, c mais bon, il y a des vidéos d'exercices qui, par exemple, vous intéressent moins, euh, etc. Ça. Donc voilà, Donc quelque part, attention, hein, euh, tout est pas. alors c'est un peu meilleur que l'an dernier, parce que l'an dernier, on était à moins 13% par rapport à il y a deux ans, et là, on est à plus 20% par rapport à l'an dernier, donc on est mieux que l'an dernier et un peu mieux que l'année d'avant. D'accord euh, alors, tout le monde regarde pas tout. Encore une fois, c'est compliqué. Il y a les vidéos d'introduction. Il y a des vidéos qui sont marquées facultatives. À mon avis, vous... elles sont facultatives. C'est dommage parce qu'il y a parfois des discussions qui sont intéressantes par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est vous qui gérez. Hein, vous êtes grand. Euh, et euh, la chose qui est claire, mais ça, on est convaincu depuis longtemps, c'est que vous ne regardez pas les vidéos d'une traite. Parce qu'il y a des vidéos où il y a plus de vues qu'il n'y a d'étudiants. Et en fait, euh, ça, c'est des choses... Euh, euh, par exemple dans, dans, dans le commentaire, de, de, dans, le, dans le questionnaire de fin, sera serait intéressant que vous nous disiez dans quelles conditions vous regardez les vidéos. Il y en a, il les télécharge. Je ne sais pas si les téléchargements, par exemple, sont comptabilisés dans les vues. J'avais fait des essais moi et euh, ce n'est pas, pas clair. Il euh, y a des, y a des, des systèmes d'aspiration euh, euh, des vidéos sur YouTube, mais je ne sais pas quel impact ils ont sur les compteurs et sur les durées de visionnage. Donc, il se peut que ça, ça nous échappe. Peut-être qu'il y a là, chez vous, vous organisez une salle de cinéma avec 25 potes, euh, et du coup, bah, effectivement, ça compte une vue, même si, effectivement, 25 personnes ont vu les choses. Donc, vous voyez, il, il faut relativiser. Bon, je doute qu'il euh, y ait 4 salles qui soient organisées le vendredi matin, euh, dans, chez les uns et les autres, d'accord Donc, il y a quand même quelques inconnus, et il faut... Vous voyez, alors, ça, c'est un problème général en science, c'est quand on fait des mesures... Il faut, faut, faut s'intéresser à la façon dont on fait la mesure, à ce qui est mesuré et ce qu'on peut en tirer. D'accord Je ne veux pas m'amuser à faire des généralités là-dessus. « Ouais, c'est n'importe quoi, les jeunes aujourd'hui, tout ça. » Non, parce qu'il y a plein d'inconnus, je connais les biais potentiels de mes mesures. On peut dire que c'est un seuil minimale, peut-être qu'il y a des choses en plus, peut-être que les gens qui ont téléchargé les vidéos, 1, ça compte pas, et, et 3, 2, ils les voient trois fois, euh, ben, j'ai zéro vue, d'accord, donc euh, il ne faut pas être réaliser. Ce qui peut être intéressant, moi, je, dans les MOOC euh, que j'avais fait, c'est que ça permettait d'observer les décrochages. D'accord, je me souviens, j'avais fait un MOOC, et, euh, qui était un MOOC sur 10 semaines, et en fait, on réalisait que vers la moitié, quand ça, au hasard, moi, que ça devient un petit peu difficile, il y avait une grosse base de décrochage. Et après, on a fait deux MOOC. Un MOOC starter et un MOOC advanced. D'accord Deux fois six semaines au lieu d'une fois dix semaines. Et en fait, du coup, on avait moins d'attrition sur le premier, et les gens étaient contents parce qu'ils avaient le faire du MOOC, et moins d'attrition sur le second, hein, d'accord Une attrition vraiment très dès le début, parce que oulala, là là, c'est vachement dur, d'accord Mais il y a le ratio de, de, de réussite. Vous voyez, c'est des informations comme ça, quand même, qu'on peut tirer. Bon, sur le cours, là, c'est plus intéressant parce qu'on en discute et on voit un peu l'évolution des usages. Voilà. Encore une fois pas les corriger des partiels, j'ai pas... Alors, euh, à une époque, on avait pas mal d'infos sur les pays d'origine. Euh, maintenant, de plus en plus, on se cache des pare-feux, des trucs comme ça, etc. Et en fait, on ne sait rien. Donc, je ne sais absolument pas s'il y a des gens qui ont, euh, sont retournés, euh, qui sont étrangers, qui sont retournés à l'étranger, par exemple, pendant les vacances de doucet qui ont vu plein de vues, ou s'il y a une fac... Euh, euh, à l'étranger, alors a priori pas au premier semestre, enfin les ceux que j'ai repérés, ils sont tous gros semestres. Donc, je continue à avoir des vues sur mes vidéos au gros semestre, euh, qui effectivement, euh, entre guillemets, gonfle le taux de visionnage. Donc c'est-à-dire que sur ce 54%, si j'enlève les vidéos des partiels, je peux vous assurer que c'est les hits. Hein, euh, pendant la période du pic, c'est celles que vous avez le plus regardées, ce qui est parfaitement normal, vous préparez un examen, donc vous discutez, vous, c'est normal que vous regardez les corrigés. Hein. Eh bien, euh, euh, c'est autant qu'il faut prendre sur les, les, les, les, les durées de visionnage théorique qu'il faut attendre, puisque c'est les durées de visionnage théorique qui sont basées que sur les vidéos correspondant au cours magistral. Voilà. Bon, après, il y en a qui ne regardent pas le cours magistral, qui regardent que les diapos. Ça, ça ne se voit pas non plus. Vous voyez, donc, euh, voilà. Il n'y a, a pas de conclusion. Ils sont méchants, ils sont gentils à tirer là-dessus. Il faut être très, très humble par rapport à ça. Mais ce n'est pas totalement euh, inintéressant. Bon, après vous avoir embêté avec mes connards d'analytics, on va passer au mot que vous attendez tous, le partiel. Alors, euh, alors, on, alors, grosse participation. Vous êtes 58 inscrits, 55 copies corrigées. Ou 54, je ne sais pas. Fin, euh, mais, euh, mais bon, est, on est des taux de... Alors là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence. Très bien. Super. Enfin, super, putain, il y a des copies à corriger. Voilà, je n'ai pas tout corrigé moi encore. Hein. Euh, on a 25 copies qui ont été corrigées, c'est-à-dire on est un petit peu moins de la moitié, d'accord. Euh, le barème est toujours corrigé sur 20 points. Quand on voit qu'il y a des catastrophes, ce ne sera pas le cas cette année, rassurez-vous. Parfois, on met des, enfin, on... Je veux dire, si on a été vraiment euh, trop franc, on réalise qu'il y a euh une question que personne ne fait, parfois on se pose la question de répartir les points de la question. Euh, ça veut dire que ceux qui ont fait la question, ben, brrr, ils se boostent et puis euh, ça, ça déplombe le, les, les autres. Bon, avec l'habitude, on, on, on, on, on fait moins ça, mais euh, parfois on, on se plante sur une question qui est vraiment trop dure ou mal, ou mal formulée. Et on s'en rend compte euh, euh, au moment où on corrige. Euh, je vous assure que rédiger un suivi d'examen on pense à la correction, c'est-à-dire qu'on fait des choses, vous verrez, les examens sont très dirigés. Euh, on vous pose rarement une question, vous avez 50 000 solutions euh, disponibles parce que c'est compliqué à tester. Donc en fait, on vous accompagne, et c'est là aussi une remarque, c'est qu'il faut que vous lisiez les sujets. J'ai eu un ou deux cas où on répond à une question, je dis, mais c'est quoi cette réponse C'est un peu le sketch de Thierry Lohan avec Georges Marchais, un euh, euh, homme politique... Euh vous étiez pandé euh, à un moment donné, on lui pose une question, il répond n'importe quoi, il dit, mais c'est pas ma question, euh, oui, mais c'est ma réponse. Voilà, Donc, euh, le problème, c'est que sur une copie, ça vaut zéro, ça. Hein. Alors, en général, moi, j'écris HS pour hors-sujet. Voilà. Alors, si on regarde la distribution des notes euh, sur 18, excusez-moi, sur 25 copies, je suis obligé de modifier le chiffre là. Putain, ça se passe bien. Alors, vous voyez, on observe les fameux, euh, tout à l'heure, je parle de la cour du dromadaire. D'accord. Alors, euh, conclusion c'est vrai que quand j'ai regardé le truc, le sujet effectivement est assez facile. Donc à Bacon sans péril, on triomphe sans gloire. Mais quand même, ça fait chaud au cœur. Voilà. D'accord Il euh, y a quelques copies, c'est quasiment le corrigé. Alors, euh, donc Fastoche, je ferai mieux à l'examen. D'accord mais bon, avec les systèmes, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui attirent tiré fin. Mais force est de constater, en tout cas sur les copies que j'ai corrigées, bon, il y en a une, elle est totalement à l'ouest, mais euh, j'ai trouvé plutôt des bons réflexes. Parfois, il manque des trucs. La programmation, je vous rappelle, c'est des heures de vol. C et en particulier, le fait que vous deviez faire des programmes en un temps limité, là vous aviez une heure et demie, vous aurez un peu plus, deux heures, je pense, au niveau de l'examen, fait qu'il faut que vous ayez des réflexes rapides. Rapidement. Donc en fait, là aussi, je vous engage à préparer vos TP, euh, à préparer vos TD, parce que c'est ça qui va entraîner, qui va créer cette agilité que vous aurez à euh, pouvoir euh, bah, aller vite dans les réponses aux questions. Alors, autre remarque, alors ce n'est pas des copies de cette année parce que je ne m'amuse pas à les rescanner, mais euh, rassurez-vous, j'en ai eu cette année. On peut avoir des copies comme ça. Ou des copies comme ça. À votre avis, on préfère quoi Il est clair que dans les copies comme ça, on va pas chercher les points des masses, d'accord Donc, si vous avez, vous êtes repris. c'est là, vous avez du brouillon. Vous demander autant que vous voulez. Hein. Et c'est vrai que ça vaut le coup de prendre la peine. Alors là aussi, j'ai des, des copies qui sont de vrais torchons, même si elles sont correctes. Alors, on essaie de gratter les points, mais c'est vrai qu'on est, on est énervé et on va moins chercher les points sur une copie hein, où les questions sont dans le désordre avec des renvois euh, trois pages plus loin, etc., etc. que euh, si euh, les, les choses sont présentées de façon plus linéaire et, et, et, et plus correcte. Il y en a, ils soulignent, machin, ils jouent des couleurs. Enfin bon. Euh, sur les chronogrammes, c'est terrible. Il y a des, il y a, là, cette année, j'ai eu un chronogramme, ça aurait pu être bon, corrigé. C'est rare. Hein et puis, des chronogrammes, on fait trois traits, on fait des machins qui circulent, on voit rien, on comprend rien. -dire, comment voulez-vous que nous, on réalise que vous avez compris ce que vous nous restituez D'accord voilà. Quand il y a un doute, ben, le doute, il nous profite à nous, il pas à vous. Voilà. Donc là aussi, mais ça, c'est en général, hein, ce n'est pas seulement sur, sur cette matière. Et maintenant, je vous propose qu'on mette en route le chrono et qu'on voit combien de temps on met pour avoir 20 sur 20. Alors, commençons par les questions de cours. On vous demandait quels étaient les euh, objectifs spécifiques du réentrant lock. Alors, est-ce que vous avez des idées Oui. Un objet qui lock. Euh, oui, mais euh, vous avez un réentrant lock déjà. Pourquoi vous avez un réentrant re read-ride lock Et, euh, euh, je ne savais pas quelle était la différence entre un euh, réentrante uh, read-read-lock à deux conditions, et un euh, réentrante read-read-lock qui, qui vient avec deux conditions déjà, que... Voilà, alors, euh, alors, la question elle est intéressante, et on commence à avoir, alors je réponds à votre question tout à l'heure, est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse à me proposer Pourtant j'ai vu des bonnes réponses, hein, oui Voilà, alors, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un, un, un, un, une variante de réentrant lock euh, pour laquelle, effectivement, euh, on va. Alors, c'est un objet, c'est un truc qui est extrêmement euh, classique. Hein. C'est un objet qui est built-in dans lequel vous allez autoriser plusieurs lectures simultanées ou une écriture. Et c'est un XOR, un une écriture, ou exclusif. D'accord Voilà. Donc c'est un objet, il est juste préfait pour ça. Alors par contre, votre question qui était de dire « Mais c'est quoi la différence entre un réentrant ré tri-dry-lock et un réentrant lock pour lequel j'aurais fait tout ce qu'il faut pour que ça marche ?» Il n'y en a aucune. C'est sauf que c'est gratos. Vous n'avez pas à vous faire la gestion de deux conditions. D'accord Mais effectivement, vous n'avez pas besoin de réentrant tri-dry-lock pour euh, mettre en place euh, ces mécanismes qui vont favoriser, euh, les, autoriser les multilectures et interdire euh, les écritures pendant qu'il y a des lectures. D'accord Le seul truc, c'est que le machin, il est sur étagère. Euh, voilà, et inutile de réinventer la ronde, vous le reprenez. Voilà. Mais vous pourriez parfaitement euh, créer euh, un objet avec un réentrante lock, en mettant effectivement deux conditions comme il faut et en faisant un petit peu la même mécanique en, en, en, en autorisant les lectures, enfin avec les, les, les méthodes qui soit du read -right, du, du, du read réentrant -right, -right lock, et implémenter ça. Question de cours. La vidéo sur les read réentrant -right, -right lock était euh, euh, pardon, réentrant, -right, re -right lock était en, en vert, donc optionnel. Donc voilà, c mais quand même, la différence, elle existe. Alors, vous voyez que la réponse, bah, vous l'avez dit, hein, euh, donc en gros. Je ne suis pas exprimé sur votre deuxième question, hein, qui était la différence entre l'implémentation manuelle de ce truc-là et l'implémentation par défaut. Hein. La question, c'était juste, encore une fois, vous répondez aux questions, hein. c'était juste, euh, c'est quoi la différence Et effectivement, euh, là, ici, c'est cette façon de différencier deux formes de blocage, un blocage en écriture et un blocage en lecture. Voilà. C'est archi classique dans les bases de données. Les bases de données sont très facilement réparties et vous avez du coup un certain nombre de lecteurs qui peuvent accéder à la base en lecture seulement en parallèle. Ça ne pose aucun problème. Vous avez deux types de. Vous avez trois types, alors, il y a trois types de conflits hein, en concurrence. Il y a le read-read, mais ce n'est pas un conflit. D'accord Vous avez le read-write. Je lis en même que j'écris. Alors, ça peut poser deux problèmes. Le premier problème, c'est quoi la validité de la donnée que j'écris est-ce que je lis pendant le write Et du coup, je ne sais pas dans quel état je suis, en fonction des commutations et tout. D'accord euh, Et vous avez, pire, le write-write. Il y en a deux qui écrivent en même temps. On ne sait pas trop qui a gagné. Okay. Et d'où l'intérêt, effectivement, de, de, de créer des transactions, de séparer ça. Et effectivement, ces mécanismes-là vous permettent de synchroniser euh, le, les, les, les, les threads qui vont écrire avec l'objet de façon à séquentialiser et faire que vous n'ayez pas un entrelacement entre des lectures et des écritures ou deux écritures. Alors, euh, ensuite, on vous montrait un petit programme. Un programme assez simple, hein euh, synchronisation très primitive. D'accord, il n'y en a pas D'accord, il y a des slips, et puis euh, je vous montrerai deux exécutions. Et je vous demande de faire le chronogramme de la première de ces deux exécutions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet Par exemple, oh, allez-y. Ouais, donc j'ai une ligne pour la classe chronogramme. D'accord. Très bien, on est là. Ensuite. Il y a le print. Ouais, il y a le print. Trois threads. Donc vous avez trois autres lignes dessous. D'accord. Alors, euh, je, je vous interromps, après je vous donne la parole. En fait, euh, dans des cas comme ça, par défaut, on considère que tant que vous pouvez vous exécuter, vous vous exécutez. Donc du coup, on va considérer que même si j'ai créé des threads, le programme principal continue de s'exécuter. D'accord Donc continuez. Ouais oui, tout à fait. Le l'affichage. Le 1 et le 3 sont toujours endormis. Alors, on voit que c'est le 1 qui se réveille en premier, ben, c'est ici, d'accord Et en fait, vous voyez qu'il y a des, simplement des, des, des jeux de terminaison qui sont liés à des commutations sur la fin, d'accord ben, Je crois que vous avez à peu près décrit le chronogramme, on va le voir dessiner. Alors ça, c'est le chronogramme avec le que j'utilise en cours, d'accord vous voyez, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est j'exécute tant que je ne peux plus exécuter. Donc là, effectivement, quand j'arrive à la fin de mon programme, ici, ben, le programme principal, il ne se passe plus rien, donc la thread se termine. En fait, vous savez qu'elle ne se termine pas non plus totalement, puisqu'il faut que les threads filles soient terminées aussi, d'accord, parce que c'est le programme principal. Et puis celle-là, ben, elle a commencé par faire un gros slip. Celle-ci, comme vous l'avez dit, ben, elle démarre tout de suite, elle fait le petit slip. D'accord Ensuite, le troisième, elle fait... Donc, celle-là, elle tente de s'exécuter forcément avant les deux autres, vu les durées. Hein là, elles ne sont pas proportionnelles, mais enfin, on sent que celle-là est nettement inférieure à celle-là. D'accord Donc, là, ici, la différence... Non, dans les deux cas, c'est un qui prend en premier. Mais il y a des cas de figure, des exécutions où c'est l'inverse. Et là, ici, la différence entre la deuxième et la troisième, c'est que c'est un qui termine avant, tandis que l'autre, c'est trois qui termine avant. Parce que, euh, encore une fois, on est sur des trucs très, très, très euh, voisins. C'est des jeux d'ordonnancement. De donc, euh, ben bah voilà, euh, ça, ça valait euh, plein de points. Ok. Alors, ça, c'est un chronogramme. C'est une des rares fois où j'ai un chronogramme qui a quasi... La tronche de celui-là et celui du dessous, c'est quasi identique. D'accord. Euh, par charité chrétienne quoique je ne suis pas chrétien du tout, euh, euh, j'ai omis de montrer des organigrammes, des chronogrammes qui euh, sont juste illisibles. Mais là, vous voyez, on a à peu près toutes les infos. Bon, ça pourrait être un peu plus clair, ça pourrait être un peu plus lisible sans loupe, mais euh, voilà, je dire, tout y est. Là, il n'y a rien à dire. dire C'est un, un, un, un chronogramme qui, qui, qui, qui est bon. Voilà. Hein, il faut vraiment distinguer, bon, il n'a pas mis les stars, mais il faut distinguer la partie création. Bon, Les stars sont intéressants parce qu'ils dénotent des... des euh, C'est une synchronisation parce qu'en fait, la thread ne peut pas démarrer avant que vous ayez fait le start. D'accord Je peux créer une thread et faire le start vachement plus loin. La thread, elle sera créée, mais elle ne pourra pas démarrer. Parce qu'en fait, la fameuse méthode dans l'interface runable, qui euh, run là, hein, que vous devez implémenter dans Runnable, et eh bien en fait, elle est déclenchée par le start. Le start, il appelle run, mais dans le fil d'exécution correspondant. Si vous ne lancez pas start, pas de run, Rien comme exécution. D'accord, voilà. Une année, je crois qu'il y avait eu un piège comme ça, les gens m'avaient allègrement mis des process partout, donc il y en avait qui n'étaient pas créés. Enfin, qui n'étaient pas, pas lancés. Les traits étaient créés, mais ils ne s'étaient pas lancés. Voilà. Ben écoutez, ça avance. Alors, troisième question. On observe que dans les deux exécutions, deux démarrent et se terminent avant 1 et 3. Cette observation est-elle une généralisation Évidemment, justifie votre réponse. Il y en a qui répondent oui ou non. C'est zéro. Hein. Et en plus, on l'avait prévenu. Hein. Une réponse non justifiée ne sera pas considérée comme une réponse. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut généraliser Putain, Vous êtes endormi ce matin Bon, allez, toujours le même, mais pas de problème. Allez-y. Alors, c'est une partie de la réponse. C'est un peu plus compliqué. Ça, il y a aussi les ratios entre le slip de 300 et le slip de 100 qui vient après. J'aurais mis un slip de 100, avant, ça aurait été plus compliqué, d'accord. Même si 2 euh, avait euh, une avance certaine, d'accord. Donc, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'il y a les pairs et les impairs. Il n'y a qu'un qu impair j'aurais fait une boucle for i égale 1 à 4, c'était pas pareil, parce que j'avais deux processus pairs en concurrence. Et là, on peut avoir plus de variabilité. Donc, effectivement, la réponse, c'est ça. Hein, c'est que, euh, en gros, euh, il y a, et c'était fait exprès, hein, le slip 300 est sensiblement plus grand que les slips 100 derrière, et donc, il ne peut pas souffrir de concurrence euh, entre euh, le process numéro 2, la thread numéro 2, pardon, et les deux threads 1 et 3. Mais j'aurai quatre threads, j'aurai une concurrence entre les threads pairs vis-à-vis -vis des threads impairs. Et vous voyez que la variabilité des exécutions, elle ne jouera là que sur les threads impairs. La thread pair sera toujours euh, avantagée. Ben là, on a tous les points. Là, ben, Ça fait 10 minutes. Ça, c'est performance top. Alors. Deuxième problème. Alors, c'est un problème qui est archi simple. Et manifestement, vous avez compris cette configuration qui est une configuration très courante dans les systèmes. Euh, si je regarde euh, le, le, la distribution des notes. Donc, c'est le système produit-consommateur. Donc, qu'est-ce qu'on expliquait On souhaite élaborer un système producteur-consommateur avec NBPROD producteur et NBCONS consommateur. Euh, NBPROD et NBCONS sont des constantes dont les valeurs sont indiquées sur la ligne de commande. Encore une fois, c'est archi-classique, et qui peut donc changer au gré des exécutions. Les producteurs et consommateurs communiquent via une boîte, indiquée ci-dessous. Important, c'est le une boîte. Il n'y en a qu'une seule pour tous les producteurs et consommateurs. Chaque instance, producteur ou consommateur, doit disposer de son propre fil d'exécution. D'accord Et en fait, on se moque un petit peu de qui reçoit les messages dans quel ordre. Voilà, mais c'est tous les producteurs, ils écrivent dans une boîte et euh, les consommateurs lisent de cette même boîte. Modèle extrêmement simple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit Outre la classe principale appelée prod cons, le Prod comporte trois classes différentes, donc Prod, c'est le euh, producteur. Il envoie deux fois une béconce message. En gros, ça veut dire que les consommateurs reçoivent deux messages des producteurs. Euh, cons, il s'agit de la classe qui implémente le code d'un consommateur. Toutes les instances de cons doivent traiter le même nombre de messages avant de se terminer. Le même nombre de messages, ça va être en fait, euh, puisque chaque producteur euh, envoie deux messages à chaque consommateur, il va recevoir autant de messages qu'il y a de producteurs, fois deux. D'accord et boîte, c'est la classe qui implémente la boîte dans laquelle le producteur produit un message et un consommateur euh, qui est lu par un consommateur. Et à l'intervention du système, évidemment, on imagine que la boîte doit être vide. Alors, question quelle classe doit respecter l'interface runable et pourquoi? Quelqu'un d'autre là. Nous on a compris que vous êtes plutôt à droite de, de la distribution. Hein. Ah, allez-y. J'espère pour vous. Voilà, c'est ça. C'est en gros quand vous avez un choix dans l'implémentation d'un système avec des classes et des threads, c'est les éléments. Alors, j'aurais pas. Euh, j'aurais pas dit comme ça. En fait, c'est les éléments qui sont actifs par rapport aux éléments qui sont réactifs. C'est qu'on va dire que la boîte. Elle va réagir des sollicitations, des demandes d'écriture, des demandes de lecture. Et en fait, je trouve que vous verrez plus loin dans le ce sujet, c'est elle qui va arbitrer en fait, tous les conflits potentiels liés au parallélisme. Donc du coup, effectivement, euh, c'est pro des cons qui doivent avoir, euh, qui doivent respecter l'interface runable. Est-ce que vous connaissez maintenant un autre type d'interface qui permet de faire des threads? On l'a vu en cours, je pense, à ce stade-là. Callable, voilà. Et la différence entre et callable le peut, peut retourner, voilà, c'est la différence une procédure de fonction, c'est que euh, runable, c'est vous faites un appel, et ça, se fait, ça vit sa vie, et callable, vous avez une synchronisation sur l'émission d'un résultat, bon, il y a toute une mécanique derrière, c'est voilà, le gros de la différence. Il y a un troisième moyen, on l'avait vu en cours, de créer des threads, euh, mais on n'aime pas trop, enfin, en gros, il est recommandé en Java de ne pas l'utiliser. Euh, bon, alors, euh, ben bah, écoutez, euh, on va voir, ben bah, ouais, ben bah, voilà, vous aviez raison, là vous avez eu tous les points, d'accord. Question fastoche, hein, là, c'est, euh, on ne cherchait pas à vous piéger. Il euh, y en a qui n'ont pas répondu à cette question. Hein. Alors, on continue. Donc on dit que les classes prod et cons possèdent deux attributs, un identifiant et la référence dans le système de communication qui va permettre aux objets prod de produire les messages consommés par les objets cons. D'accord Ou euh, cons de lire les messages émis par l'objet prod. Outre d'autres paramètres que vous déterminez, prod reçoit dans son constructeur le nombre de consommateurs avec lesquels il devra communiquer. Cette dernière valeur sera stockée dans l'attribut privé nbcons. D'accord et outre d'autres paramètres que vous déterminez, qu'on se reçoit dans son constructeur le nombre de messages qu'il recevra. Le dernier dépend du nombre de producteurs. Sa dernière valeur sera stockée dans un attribut privé. message comme ça, ça nous permet de nous y retrouver dans euh, le code. Même s'il si y en a qui ont été très imaginatifs par rapport au nom des attributs qui étaient donnés. Là aussi, encore une fois, quand on vous donne l'info, euh, prenez-la. Première question fastoche. Donnez le code du constructeur de prod et de cons et justifiez brièvement vos choix. Alors, est-ce que quelqu'un a une solution à me proposer pour les constructeurs Allez-y. Euh, je ne sais pas. Euh, euh, bah vous avez levé la main juste un petit peu avant. Hein, mais vous, je vous garde pour la, la prochaine réponse. Alors Par exemple, dans prod, on pourrait mettre l'ID en paramètres. Oui remettre aussi euh, le nombre de messages. Oui. Et après, on affecte ces attributs. Alors, Et aussi à euh, la boîte. D'accord. La boîte, c'est obligé, on vous ouais. le dit. D'accord. Euh, alors, pourquoi faut-il mettre le nombre de messages, à pro le nombre de, fin, les éléments qui vont permettre de construire le nombre de messages Est-ce qu'on ne pouvait pas les récupérer ailleurs Le nombre de messages à envoyer, le nombre de messages à recevoir c'était pas demandé, hein, mais pourquoi est-ce qu'il euh, faut qu'on le fasse Parce qu'effectivement, ça, ça dépend d'une information qui est stockée ailleurs, mais qui n'est pas stockée dans le contexte de la thread, d'accord. Chaque fil d'exécution a un contexte, d'accord. Donc la classe principale a son fil d'exécution et son contexte, d'accord, mais les autres objets euh, n'ont pas forcément accès à euh, ces, euh, ce contexte, d'accord, voilà. Alors en gros, hein, alors, tel que, alors ça c'est euh, la façon dont vous avez répondu, c'est la manière dont j'ai fait le corriger, hein, donc en fait euh, je l'ai fait à votre manière. Mais j'ai eu d'autres solutions, en particulier euh, il y en a qui ne m'ont pas mis l'ID, d'accord, et qui ont un compteur interne avec euh, euh, un attribut statique qui permet de compter, hein, et puis, euh, qui est incrémenté, il est partagé par toutes les, toutes les classes, euh, tous, tous les objets, toutes les instances de la classe, euh, et effectivement, il est incrémenté. Alors, euh, dans ceux qui m'ont fait ça, il y en a qui ne m'ont pas synchronisé l'incrémentation du compteur. Sans rien dire. Boum. D'accord Et puis, il y en a qui ont dit, mais ça ne sert à rien, euh, vous, le programme principal va probablement créer tout ça de façon séquentielle, euh, donc ça ne sert à rien de protéger... Euh, euh, les, les, les constructeurs euh, contre de, de, du parallélisme. S'il y a seul problème principal qui crée tout le monde, comme c'est sous-entendu dans le sujet, il y a pas de... et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. d'accord. Donc, vous voyez, et évidemment, toutes les variantes de solutions étaient acceptées. D'accord voilà. Donc, ça veut dire que euh, dans un cas particulier, alors par contre, effectivement, le nombre de consommateurs et max message, ça, on est obligé de l'avoir quelque part parce que euh, les... pour les threads, euh, c'est difficile de déduire. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on explique. Hein. Euh, alors là, encore une fois, hein, euh, on ne vous demandait pas simplement de pied du code, mais d'expliquer de, de, euh, deux, trois éléments. Et là aussi, il euh, bah, y a des étudiants qui ont clairement euh, bien performé sur ce coup-là. OK Donc, n'oubliez pas que quand vous omettez des systèmes de protection, il faut que vous justifiez, que vous posiez la question pourquoi. Code concurrent, je protège. Et si je ne protège pas, j'ai une bonne raison. Et c'est vrai que ces mécanismes de protection, ces verrouillages, vous le verrez plus tard si vous continuez, si vous faites du calcul de performance ou autre chose comme ça, ça coûte cher. Parce que ça coûte des commutations, du coup avec des déchargements mémoire, Enfin, ça, ça, ça peut avoir un impact sur les performances des programmes. D'ailleurs il y a des familles d'algorithmes, alors on ne les voit pas en licence, rassurez-vous, qui sont appelés appelle les lock-free algorithmes. Donc c'est des algorithmes concurrents, sans verrouillage. On trouve d'autres manières de résoudre les conflits. D'accord Et l'idée, c'est effectivement de. Donc, il y, y a deux problèmes hein, dans le pareil c'est les verrouillages, j'en parle, et la granularité du verrouillage. Il faut qu'elle soit la plus étroite possible pour qu'elle permette le maximum de paralysme possible. Et ensuite, euh, effectivement, euh, la façon dont vous allez faire vos synchronisations. Voilà. Alors, on continue avec la question Q3. Écrivez le source de la casse Protcon, ce qui constitue le problème principal du système. Et je vous rappelle l'usage de la méthode parsint qui permet de transformer une chaîne de caractère en entier. Mais ça, c'est un truc que vous avez déjà dû faire dans les TP. Donc, ce n'était pas a priori une surprise. Mais bon, quand vous oubliez le nom de la fonction, elle était dans le droit. Est-ce que quelqu'un a. Vous, aviez... vous étiez prêt à répondre à quelqu'un Est-ce que vous avez une idée à me proposer pour ben, Allez-y. Ouais. Le nombre de producteurs, c'est ce qui est. Ils sont passés en paramètres, donc vous les avez récupérés. Oui, moi j'ai personnellement j'ai mis j'ai fait un hein. if pour vérifier s'il y avait le bon nombre d'arguments. Ah ouais oh, d'accord ok, bon ça on peut le faire. Il y a, deux... Il y a différentes façons de le faire. Euh, on verra dans le corrigé, effectivement. Alors, vous avez testé le bon nombre d'arguments. Vous récupérez les arguments. Bon, ça, c'est oui. la partie facile. Vous créez la boîte. Oui. Et ensuite Ensuite, euh, j'ai fait une producteur pour euh, créer euh, le... les producteurs. Oui. Ouais. Et les membres des consommateurs aussi. D'accord. Et vous les créez comment, les producteurs euh, Les producteurs, euh, directement, j'ai fait euh, New Thread. New Thread de New Object de Point Start. D'accord. Voilà. Okay. Alors, on va voir. Donc, on va regarder dans le, dans le corrigé. Effectivement, alors... Je me suis amusé d'en corriger, à vous donner deux manières de répondre. Alors, euh, vous dites « vous testez ». En fait, moi, je teste en général pas. Quand je suis en, avec un système d'exception comme ça, c'est euh, quand il y a une merde, rattrape l'exception et je dis « ouh, ça va pas ». Ça vous évite de faire les ifs et les machins. Alors évidemment, l'avantage quand vous faites des ifs, c'est que vous pouvez avoir un message, il manque l'argument machin, il manque l'argument bidule. Bon, voilà, là, je donne un usage global. Et effectivement, si je vais accéder à un argument qui n'existe pas ou qui n'est pas pars, parsable, ça va me générer une exception. Je ne sais pas trop laquelle. J'ai pris un out-of-bound exception, mais j'aurais pu prendre any exception. Voilà. Donc c'est une manière de faire. Vous pouvez faire les i enfin, encore une fois, je veux dire. Si vous avez fait les livres, vous n'allez pas être pénalisé pour ça, vous êtes, ne vous inquiétez pas, d'accord C'est une autre façon de le programmer, avec un peu d'habitude. L'intérêt, moi, enfin, je suis une grosse feignasse hein, quand même, enfin, un bon informaticien est une grosse feignasse. Euh, et donc, du coup, si vous voulez, euh, ce qui se passe, c'est que l'intérêt, c'est que en termes d'écriture du code, je laisse le code s'exécuter, s'il y a une merde, je le récupère. Là, je récupère que le out index out of bound, euh, et effectivement, euh, par Sint me renvoie quelque chose si... Euh, euh, c'est pas, si j'ai mis euh, quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractères, je pourrais rattraper aussi cette exception-là. Voilà. Donc, création de la boîte, et vous avez ici les, les deux boucles. Alors, je me suis amusé dans les deux boucles de montrer deux manières de créer le truc. Donc, la première, c'est en passant par une variable P de type prod, intermédiaire, une variable T de type thread, et puis faire... Euh, prod p égale new machin, thread t égale new machin de p, et puis ensuite le t.start. Ok N'oubliez pas le t.start, encore une fois. Hein. Ce que je vous ai dit, c'est que vous avez tout fait, vous avez créé les threads, mais vous n'avez pas lancé les threads. Donc ça sert strictement à rien. Si ça sert à bloquer le programme, parce qu'il y a des threads qui ne sont pas terminés. Et puis ça, c'est la manière que vous avez manifestement, vous, utilisé, d'accord Ça, c'est pour la création des, des, des consommateurs. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Euh, vous la jouez, euh, je fais tout sur une ligne. D'accord, voilà. Bon, c'est deux styles de code euh, qui sont absolument identiques. Alors, il euh, y a des étudiants qui me disent « Ah ouais, mais ça, c'est plus optimal parce que je ne crée pas de variable intermédiaire. » On est en 2022, bientôt 2023. Il faut quand même que vous compreniez. Alors, vous avez lu les histoires absolument extraordinaires de l'instruction X++ qui était implémentée parce que dans le PDP-8, en 1968, eh bien, il y avait deux instructions différentes et que le, c, le X++ était, incrémenté, était implémenté par l'instruction INC et que le X égale X plus 1 était implémenté de façon un peu bestiale. Mais c'est du passé lointain. Vous avez toujours les deux instructions en question, mais c'est le compilateur qui fait le taf pour vous. Donc, vous embrouillez pas la tête des comme ça. D'accord Je veux dire, les deux formes sont strictement équivalentes. Les compilots actuels sont largement capables de se dire « Vu la portée des deux variables ici, c'est peut-être pas la peine que je réserve de la mémoire. » Et là, je mets tout dans le registre et euh, je n'ai pas d'exploitation. D'accord Et vous laissez le compilot s'embarrasser de ces problèmes-là. Quand moi, j'étais à votre place, quand on, on avait un, un, un langage de haut niveau hein, qui était compilé euh, en code assembleur. On pouvait, en regardant le code assembleur, Retrouver grosso modo les portions de notre programme qui a été compilé. Maintenant, c'est juste impossible, tellement il y a d'optimisations qui sont faites. Donc, le compilateur, il est plus fort que vous en optimisation. Faites pas son travail. En faisant son travail, vous risquez même de le perturber, c'est-à-dire de désactiver certains trucs qu'il aurait activés parce qu'il s'habitue aussi sur les manières de les, les usages. D'accord il euh, faut que vous sachiez qu'un compilateur moderne, hein, vous avez des, des processus avec des pipelines, il va vous réordonnancer les instructions, en particulier autour des tests et des conditions. Et c'est-à-dire que vous pouvez avoir des instructions qui, ont, qui, qui sont pour vous après le test, qui vont se trouver avant le test pour ne pas déséquencer le pipeline ou ne le déséquencer que la moitié des fois. C'est-à-dire qu'il fait une prédiction des probabilités de branchement parfois, et il dit, ben, la partie qui va être exécutée la plus, je l'ai fait avant, d'accord Sachant que si la condition est fausse, je vide le pipeline et tout ce que j'aurais commencé à exécuter, ce sera perdu. Mais si j'ai gagné, ce sera toujours du temps de gagner. Donc, le code est juste illisible et les optimisations, c'est le compilateur qui les fait, c'est pas vous. Par contre, vous pouvez continuer à vous préoccuper de la complexité algorithmique. D'accord Évitez d'utiliser « bubble sort » quand vous utilisez « quick sort » ou des choses comme ça. D'accord Ça, c'est quelque chose que le compilateur ne sait pas faire. Mais les optimisations de, de, de, de, de, de, de, de suppression de variables locales ou des choses comme ça, c'est lui qui se débrouille. Ce qui est important dans vos programmes, dans votre vie vous allez être amené à programmer, hein, quel que soit votre métier, je pense que même un cadre qui dirige un projet, il faut qu'il sache un minimum à programmer et qu'il mette les mains dans le cambouis de temps en temps. Et nous autres chercheurs, on aime bien euh, se rattacher à la réalité, hein, en tout cas moi. Euh, et bien en fait, ce qui est important, c'est que vous programmiez de manière lisible. Vous n'êtes pas là pour exprimer « Ah, je suis un dieu, je fais du code illisible. » Parce que je suis un dieu et seuls les dieux sont capables de comprendre le code. Moi j'ai ce souvenir, je raconte souvent cette anecdote, c'est d'avoir une ligne de C, je devais la porter d'une un, machine à une autre, et euh, j'avais la ligne de C comme on peut en faire en C tout dans la boucle, hein, dans le corps de la boucle, enfin un truc absolument infernal, et le seul commentaire que j'avais pour mener c'est « let compile and pray ». Et il y avait de, de répétique sur les pointeurs dessus, la, de l'arithmétique sur les pointeurs, d'accord Et effectivement comme euh, la, la machine de cible où je portais avait un problème d'alignement de mots, parce que la taille des mots n'était pas la même que sur la précédente, et que le gars, il jouait par effet de bord, enfin, bon, il voulait montrer que c'était un demi-dieu, j'ai passé trois semaines à porter une ligne. Je vous dis, j'aurais croisé le développeur de la ligne en question, il passait un très très sale quart d'heure. D'accord. Donc, imaginez que le code que vous écrivez, il y a quelqu'un d'autre qui va le lire à votre place, enfin, après vous, peut-être pour le faire évoluer, peut-être pour le modifier, peut-être pour... Et euh, il y a intérêt à qu'il soit capable de lire. Donc, voilà, je vais faire la parenthèse, mais les optimisations, donc considérez que ces deux formes sont totalement équivalentes, mais qu'il n'y en a pas une qui est plus performante que l'autre, c'est tout. Bon, il se trouve que là, c'est aussi lisible l'un que l'autre, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais cherchez pas à faire euh, « je, je suis un dieu, donc j'écris comme un cochon ». Alors, j'ai ici un collecteur. alors, j'ai été troublé, parce que je pense que vous avez un problème d'arithmétique. Nous avons ici un, un, un code qui ressemble un petit peu au mien, hein, bon, on peut, on peut jouer sur la présentation. Mais alors, par contre, il me calcule le max MSG. Alors, je ne sais pas comment il fait pour me calculer le, le max MSG. Euh, tout simplement parce que, euh, eh bien, en fait, vous euh, voyez, alors, vous vous souvenez, les producteurs envoient deux messages par consommateur, donc deux fois le nombre de messages par consommateur. Et donc, les producteurs doivent recevoir, eux, deux messages par producteur. D'où dia diable sort ce nombre de messages qui est NBPROD divisé par NBCONS Ça, c'est un problème qui ne se terminera pas. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous, avez, euh, même si le code derrière est juste, les conditions initiales des informations que vous transmettez ne vont pas être bonnes. D'accord. Donc là, il y avait effectivement un piège euh, au niveau du calcul. C'est vrai qu'on n'a pas discuté quand on a écrit votre solution, mais ça, c'était un gros piège. Euh, voilà. Alors euh, là, j'ai le, le pompon du pompon. D'accord c'est effectivement un étudiant qui ne sait pas trop ce que c'est qu'une boucle. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à répéter. Et je vous rappelle quand même que qu'on euh, recevait sur la ligne de commande le nombre de producteurs et de consommateurs à créer. Je ne sais pas comment il fait là. Hein. Donc, vous voyez, solution, euh, résultat noté de manière avec une symétrie radiale. Voilà. Hein. Bon. bon, ça, c'est juste un peu un collector. Le slip sans à la fin, je ne comprends pas. En plus, il y a un C.Start, un P.Start, alors qu'il y a des P1 et des P2. Enfin là, je veux dire, euh, bon, manifestement, euh, il y a quelque chose qui n'est pas rentré. Mais je suis inquiet, en particulier pour la, la, la partie boucle, parce que c'est quand, quand même un truc euh, assez classique. Alors, le système producteur-consommateur, on vous dit que la classe boîte est dotée de deux méthodes, envoyer message et lire message. La première est utilisée par les prod, la seconde par les cons, logique. Et on s'intéresse à la classe prod, donc qui écrit deux fois NB cons, mais ça, ce pas une surprise, on l'avait déjà dit avant. d'accord Cela dit, ça vaut le coup de faire une passe sur le sujet dans son intégralité avant de commencer. Okay. Euh, et effectivement, NB cons, c'est le nombre de consommateurs récupérés euh, dans la classe principale. Et du coup, si vous voulez, si vous avez harmonieusement initialisé la valeur de, le, nombre, le nombre de consommateurs chez les producteurs qui vont écrire deux fois cons, NB-Cons, message et le nombre de, de messages qui sont lus par les producteurs, ben vous arriverez bien à la situation où la boîte à la fin sera vide et où tous les consommateurs... Tous les producteurs ont produit le nombre de messages et se sont terminés. Tous les consommateurs ont lu l'ensemble des messages qui sont produits à leur destination. On ne sait pas si 1 va vers 2 ou 3, enfin 1 va vers 2 ou 3, mais ça on s'en fout. On n'a pas donné d'instruction là-dessus. Mais par contre, il n'y a pas de messages qui sont pendant, Tous les messages qui ont été écrits ont été lus. D'accord D'où cette cohérence qu'il avait besoin d'avoir au niveau du programme principal sur ces deux variables-là. Ces deux, variables deux valeurs-là. Alors... Euh la question, c'était, écrivez les méthodes manquantes de la classe prod. Sachant qu'on avait déjà écrit, le pas le constructeur, mais le constructeur. Alors, qu'est-ce qui manque comme méthode dans la classe prod Il manque la méthode run, essentiellement. D'accord Et la méthode run, c'est quoi C'est une boucle qui va envoyer les messages. Waouh Vous voyez, c'est compris individuellement, c'est super simple. Hein. Et en fait, ça l'était. Hein. D'accord Donc voilà un exemple. Alors moi comme j'aime bien faire des traces, c'est aussi un petit réflexe que j'ai, hein, c'est de, de tracer l'exécution. Euh, les débogueurs symboliques, ça marche très bien. Ça marche pas très bien dans le cas des proms concurrents. Parce que euh, les step into to etc., c'est un, un peu zarbi et vous affectez grandement le parallélisme. Déjà, avec des affichages, vous affectez le parallélisme, mais vous l'affectez moins que quand vous faites step into, step into, avec un un, un un débogueur symbolique. Donc moi, j'ai toujours l'habitude d'avoir euh, des, des fonctions de trace. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait, ça vous, ça, vous, ça vous pénalise de zéro point. On est d'accord. Hein les affichages sont totalement facultatifs. Ce qui nous intéressait, c'est ça. D'accord. Voilà. Ça, sans, les, euh, sans évidemment les euh, commentaires. D'accord, sans, sans les, les affichages. Donc c'est le zis.trace envoie du message plus msg avec le compteur, bah, comme vous avez vu euh, euh, que c'était fait. D'accord. Voilà. Oui. Alors on peut le, alors euh, envoyer mais alors euh, oui. Euh, là, je ne traite pas l'interrupteur d'extrême. Alors, effectivement, là, je ne le traite pas. Euh... Mais, en fait, on va voir pourquoi il ne faut pas le traiter là. Ça ne sert à rien de le traiter là. D'accord Je vais revenir dans les questions 7 et 8. Je vais revenir sur votre question. D'accord On en rediscutera. En fait, je le traiterai ici s'il pouvait remonter ici. Il ne faut pas qu'il remonte ici. Parce que s'il remonte ici... C'est qu'il est potentiellement passé quelque chose de zarbi et je laisse l'objet boîte dans un état pas cohérent. Mais encore une fois, on va revenir tout à l'heure là-dessus. D'accord Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Pas de questions Bon Ah merde Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, pour le producteur, pour le consommateur, c'était quand même pas difficile. Hein. Si vous avez été capable d'écrire le, pro le producteur, vous pouvez écrire le consommateur. D'accord Là, vous le voyez, c'est exactement la même chose. Le seul truc, c'est qu'il récupère il récupère un message. D'accord Il fait appel à une méthode, il récupère le message. D'accord Et les méthodes lire message et écrire message sont indivisibles. D'accord euh, J'incrémente et tout. Et puis, du coup, vous voyez, je sors quand euh, euh, maxmsg est arrivé à zéro. Maxmsg a été initialisé au moment où j'ai construit l'objet de type consommateur. Je pense que ça. Ça se passe de commentaires. Hein. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Vous voyez que le code était quand même pas hyper compliqué. Alors là, effectivement, ça se complique un petit peu. Et là, il ne fallait pas se rater. Donc là, on considère enfin la classe boîte qui n'est capable de stocker qu'un seul message. Là, on a, on a fait un truc euh, simplifié. Euh, donc la primitive envoyer message doit être bloquante. Si un message non consommé se situe dans l'objet, normal, hein, vous n'allez pas écraser les messages. Et elle doit être bloquante si aucun message n'a encore été écrit ou si le dernier message a déjà été lu. Les messages doivent être lus une fois et une seule. Voilà. Bon. On va dire que là, c'est relativement simple. Il n'y a pas de souci. On continue. Alors, euh, on vous... Oh putain C'est la réponse à la question. D'accord Ah oui, je. D'accord, je... okay, voilà. La question était, c'est quoi, euh... bon, si si quoi les attributs de la classe boîte Bon, on fait comme si on n'avait pas vu. Alors, mais vous allez m'expliquer pourquoi, même si vous avez entrevu. Donc, c'est quoi les attributs de la classe boîte Oui euh, bah, Moi, j'ai utilisé un, un string pour stocker le Oui Pour stocker le message, un réentrant tri-dry-lock ben, Non, mais comme ça, on pourrait écrire dedans. Non, mais vous écrivez pas dedans. Le réentrant tri lock il vous offre que les primitives de verrouillage, lecture et écriture. Il ne vous, vous offre pas d'espace de stockage à l'intérieur. Ah, D'accord. Des... Non, non, mais il n'y avait pas, là, pas besoin d'utiliser un réentrant tri-dry-lock. Et en plus, là, il n'était pas intéressant. Puisque pas le réentrant tri lock il vous autorise plusieurs lectures en même le, temps. Or dans le sujet, on ne lit un message qu'une fois et une seule, et quand on le lit, quelque part, on le consomme. Donc, les lectures simultanées, c'est moyennement intéressant, vous en laisserez pas sécule. D'accord Donc là, effectivement, il n'y avait pas besoin, il y avait surtout... Y avait un... Ah, j'avais pas pensé que c'était un piège. Il n'y avait pas de... Moi, j'ai vu que la première question partiel c'était ça. Non, non, non, non, non, non, non, non. <rire> Non, non, non, non, non. Ne cherchez pas d'attention de notre part, on n'est pas vicieux à ce point-là. D'accord Non, non, non, effectivement. Non, non, non. là, mais là, là le, vous êtes d'accord qu'il y a un décalage entre les, les, les objectifs du réentrant tri dry lock et les objectifs de la boîte-là. D'accord Voilà. Donc, donc, du coup, vous avez fait quoi Parce que vous n'avez euh, pas le mis coup, de. Pas, donc, le... une string, d'accord Donc, un lock, il n'est pas tout seul, le lock. Ah non, il y euh, une condition pour... Il y en a une ah non, j'ai fait une condition pour plein et une condition ben pour... Ben voilà. Alors, je vous rappelle la règle, pourquoi vous avez fait ça. Parce que en fait, en gros, quand vous avez un réentrant lock, les conditions, ça va vous permettre de vous bloquer. Là, ici, j'ai explicitement deux conditions de blocage. D'accord Puisque je dis, je ne peux pas écrire un message s'il y en a un qui a été écrit, qui n'a pas encore été consommé. Première condition de blocage. Donc, première file pour différencier euh, ceux qui sont en attente d'écriture par rapport à ceux qui sont en attente de lecture. Et la deuxième condition, que je ne peux pas lire un message s'il n'a pas été écrit ou si le message qui a été écrit a déjà été lu. Et donc, effectivement, deux conditions de blocage. C'est pour ça que ça s'appelle condition, en fait. Hein. Deux conditions. Dans, dans, dans le monitor aussi, il appelle ça comme ça. Euh, deux conditions de blocage. Donc, effectivement, deux conditions associées à mon réentrant lock. D'accord. Bon. Et puis effectivement, le minimum dont j'avais besoin, c'était un message. En fait, je peux avoir envie aussi d'utiliser un booléen ou alors une valeur particulière de message qui me dit si j'ai un message ou pas. Ah, Excusez-moi, un message non lu ou pas. D'accord, voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne D'accord. Dans mon corrigé, et en général, j'ai vais trouvé des, des, des, des choses un peu originales. Donc voilà, j'ai ici mon string. J'ai ici le message présent, donc c'est le fameux truc qui dit que j'ai un message qui est présent, c'est-à-dire qu'il n'a pas été consommé, parce que sinon, mais je pourrais utiliser la valeur euh, euh, le, le fait que la chaîne soit vide. Je pourrais m'en servir aussi. Et puis j'ai le 30 lock et les deux conditions sur blocage en écriture, blocage en lecture. Donc c'est encore une fois, c'est des réflexes. C'est une condition de blocage implique. Une condition de mon entrant lock, et si vous avez cinq conditions de blocage, vous avez cinq conditions. Après, évidemment, euh, il faut les harmoniser, il, il faut les gérer proprement Mais euh, on peut dire que quelque part, euh, mon boolean message présent me permet de différencier, de savoir si je bloque l'un ou l'autre. Ça suffit. Et si vous avez euh, des conditions un petit peu compliquées euh, de, de de blocage en fonction euh, de vos conditions d'attente, eh bien, euh, vous allez avoir un peu plus d'éléments de contexte. Donc, je réponds à votre question. Donc, en fait, votre objet boîte, c'est ce contexte-là qui va déterminer comment vous utilisez ces verrouillages-là. Oui, vous avez une question Alors, le code compile pas. Oui, voilà. Après, si vous voulez, euh, en correction, on joue pas au compilateur parce qu'en en fait, au moment où vous faites le javac, vous lancez l'exécution et vous vous dire oh, « fuck ». Là, vous n'avez pas votre compilateur à la main, donc on voilà, ne va pas… On, en gros, une fois, on n'enlève pas un demi-point par point-virgule manquant. Hein, je veux dire, on n'est pas, pas là pour ça. Je veux dire, euh, Les compilateurs sont bien assez grands pour vous aiguiller, vous rappeler à la syntaxe. Hein, Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la solution elle, soit syntaxiquement correcte. Bon, effectivement, euh, au bout d'un certain nombre de déconneries, euh, de, de, de déconnades ou de codes complètement délirants, hein, je veux dire effectivement, on commence à s'énerver. Mais je veux dire, ce n'est pas parce que vous avez oublié un truc, je veux dire, c'est... Euh, voilà. Mais effectivement, le, le compilateur, ou, je ne sais pas comment vous faites, moi, je... Je suis un vieux, moi je travaille sur la ligne de commande, les environnements intégrés, les machins, les, les éclipses où vous avez un grand écran avec une bande en haut, une bande à droite, une bande à gauche, une bande en bas, et finalement vous avez votre code sur un tout petit truc, que je ne supporte pas. Euh, donc, mais chacun son truc, hein, c'est. Euh, euh, et donc du coup, parfois vous cliquez pour run et vous ne savez pas trop ce qui se passe, mais au moment où vous cliquez sur run, si vous avez oublié les imports, ne vous inquiétez pas, ça ne marchera pas. Parce que derrière, il y a un lancement d'un coup de compil ou d'interprétation, ça ne marchera pas. Donc là, encore une fois, on n'est pas là pour ça. Je veux dire, c'est vrai que c'est mieux. Euh, après, ça dépend un petit peu de notre humeur et de la façon dont on... Mais en général, on ne flingue pas une solution à cause de ça. Okay. Euh, dans un examen machine, ça, vous êtes mort. <rire> Parce que vous n'avez aucune excuse. Mais là, l'examen, il est, il, est, il est sur copie. Alors, euh, donc, alors la question, il y avait une autre question qui était, y a-t-il besoin d'un constructeur Ben, Diable, non D'accord Puisque vous avez tout ce que vous avez là, vous pouvez l'initialiser une valeur par défaut qui vous convient. Donc ça ne sert à rien. Bon. Euh, il nous faut impérativement de quoi stocker un message. En fait, le constructeur de Java suffit largement. Hein, euh, le... Puisqu'il y a un new dans votre programme principal. Hein. Euh, il nous faut impérativement donc de quoi stocker un message. Donc c'est le, le, le, le, le string. Il vous faut un booléen. Enfin bon, voilà, on a tout, on a tout dit. Tout est sur la souris. Oui. Bah, euh, pourquoi vous mettez un constructeur Je n'en ouais, pas obligatoire. Oh, mais ça sert à rien. Oui, je sais. Mais l'initialisation elle est faite. Alors, en fait, si vous voulez, euh, ça c'est un truc, euh, ça dénote que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la notion de constructeur. D'accord Mais c'est pas grave, hein, vous êtes encore là pour apprendre. Euh, en fait, si vous voulez, quand vous avez dans du code des variables qui sont initialisées comme ça, ça rentre dans le constructeur de Java vous n'allez pas les réinitialiser par-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, vous seriez en train de les recouvrir. Ça craint. Et d'ailleurs, en fait, vous voyez que je les ai même mis en finale. Ce qui m'interdirait de les réinitialiser dans un constructeur. Vous voyez, ces réflexes de mettre les trucs private, final, quand, quand, quand, quand, quand, quand, quand ça bouge pas, etc., ça vous permet de, de lever des warnings quand vous avez des questions comme ça. Là, il n'y a vraiment pas besoin. Alors, encore une fois, bon, règle. Quand est-ce qu'on a besoin d'un constructeur particulier Ok. C'est quand on va transmettre des éléments de contexte. Dans le, dans, dans, dans, pour Prod et Cons, on a besoin. Parce qu'il faut qu'on leur transmette des éléments qui permettent de calculer le nombre de messages qu'ils vont envoyer et le nombre de messages qu'ils vont recevoir. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas initialiser statiquement dans le code. Ça va dépendre de ce qui va passer sur la ligne de commande, donc des de, de conditions d'exécution de mon programme. Et donc là, j'ai besoin d'un constructeur. Quand toutes les variables sont initialisées comme ça, je n'ai pas besoin de constructeur particulier. D'accord C'est simple, c'est la règle. Vous aviez une question alors c'est un style, c'est un, encore une fois c'est pas grave, c'est un style d'écriture, d'accord, mais ça n'est pas nécessaire. C'est un style d'écriture, voilà. Et encore une fois, euh, toujours, alors moi j'ai toujours cette vision euh, d'objectif de lisibilité des programmes, écrivez pas du code qui sert à rien, d'accord parce que ça fait du code en plus à lire, et qui n'apporte aucune information, l'information, elle est là. Voilà. Bon, Après, encore une fois, euh, euh, c'est un petit peu comme quand on apprend à faire du vélo, on commence à faire du vélo avec des roulettes, alors que les roulettes ne servent à rien. D'accord ben Voilà. Je pense que mon collègue de L2, il vous a dit, vous faites un constructeur, ça ne sert à rien de faire un constructeur dans certains cas de figure, mais ça vous amène à vous poser la question de l'élaboration de la classe. Dans les langages objets, la notion de d'élaboration, de construction d'un problème, c'est quelque chose d'assez compliqué. Hein hein, parce que y a des, quand vous avez des dépendances entre les, les classes, je veux dire, euh, il enfin, y, y a des problèmes intéressants qui se posent. Voilà. Mais maintenant, vous êtes grand, vous êtes en L3. Alors, euh, alors, Q7, alors maintenant, vous demandez, écrivez le source de la méthode envoyer message Attends, on arrive à la fin, là on a, on a à peine passé une heure. Ce n'est pas possible. Ça va trop vite. Hein. Alors, quelqu'un a-t-il euh, une idée pour euh, cette fonction envoyer message L.lock. Alors, commencez par L.lock. Très bien. OK. Très. Ouais. Ah, voilà. Alors, ça, on a pris l'habitude. Alors, C'est là qu'on va revenir à votre question tout à l'heure sur euh, le catch de Interrupted Exception. D'accord Effectivement, donc. L.loc, un try. Et dans le try, vous mettez quoi While, euh, le boolean. Euh, d'accord. Le boolean, euh, message, euh, le, le, sur le message lu, d'accord. Oui, c'est Ça veut dire que la, la, la boîte est déjà, déjà pleine. Donc... La boîte est déjà pleine, absolument. Dans ce cas, euh, on fait la condition, euh, une des conditions. Alors, un... pas la, non, c'est pas une des conditions. C'est... Euh, oui, condition, J'ai oublié les noms des, des, des conditions. Écrire et lire, je les ai appelés. Et... D'accord. Donc, euh, euh, écrire ah, oui. Tout à fait. Et euh, voilà, on ferme euh, la boucle while. Et, euh, et puis, après, une fois qu'on a été réveillé, euh, on, on fait message reçoit. La valeur, d'accord. On peut passer un paramètre euh, à OM message. Et puis, on remet le booléen. Euh, on remet le booléen comme son il faut. On change son état, effectivement. On Oui. Et puis, très important, il faut un euh, euh, euh, final L. Il manque un truc avant. Il faut signaler. Là, vous avez, là en fait, l'écriture va débloquer des lecteurs qui sont bloqués. Donc, effectivement, il faut signaler au lecteur que bah, maintenant, vous y allez les gars. D'accord. Et effectivement, il faut le finally. Et dans le, dans le finally, vous mettez Vous mettez le 1. Alors, voilà. Ok. Eh ben écoutez, on a le même code. D'accord Alors, ça, c'est très important. Hein Donc, effectivement, s'il y a des messages présents, ben, j'empêche la réécriture. Le message n'a toujours pas été lu. D'accord euh, Alors, je vous rappelle que cette petite boucle, euh, c'est un, une particularité de Java. La machine virtuelle Java ayant été conçue avant qu'on ne mette du parallélisme dans Java, nous oblige à faire ça d'habitude dans d'autres dans, dans situations avec d'autres langages, vous n'auriez pas besoin du petit jeu de la boucle, parce que du coup, au lieu de faire un signal, on fait un signal-all, comme on réveille tout le monde, il faut qu'il n'y ait qu'un qui puisse rentrer dans la boucle, et tous les autres euh, se, euh, se débloquent, d'accord euh, ou sur rebloquent. Bon, ça, c'est un effet de Java. Hein. Je, encore une fois, ben, c'est l'inconvénient. Hein. On fait un choix d'un langage et du coup, ça a un peu un impact. Mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est bien expliqué quand je vous parle des monitors et de leur implémentation en Java. Mais effectivement, tout ça, c'est bon. Alors, euh, est-ce que j'ai mon exemple de copie Oui, j'ai mon exemple de copie qui répond exactement à votre question de tout à l'heure. Tout à l'heure, vous m'avez dit, mais pourquoi dans le proc cons, je ne fais pas un catch d'interrupté d'exception eh bien, parce que là, ici, dans ce code où il a à peu près tout bon, sauf qu'il a oublié le try catch, le, le try finally excusez-moi, ici, et eh bien, s'il y a une interrupted exception, qui, alors lui, en fait, il n'a a pas tout à fait oublié, il se doute qu'il qu y a une merde quand il y a un await, on peut tomber sur un, un interrupted exception. Mais le problème, c'est que, alors, il le rattrape dans la boucle, et il n'en fait rien, d'accord Alors, qu'est-ce qui se passe ici euh, alors, c'est quand même pas top comme truc, parce que, imaginons que... Euh, bon, l'intérêt, c'est qu'il fera toujours le unlock. Ça, c'est vrai, d'accord. Mais, il va pas forcément sortir sur le fait que... Euh, on lui a signalé de se réveiller. Il va sortir sur un try-catch... Et il va exécuter cette portion de code avant le unlock. Exactement comme si l'écriture avait pu se produire jusqu'au bout. Et ça veut dire qu'en fait, il va écrire alors qu'il n'a pas forcément le droit d'écrire. D'accord Donc c'est, en fait, en fonction des conditions dans lesquelles il reçoit le interrupted d'exception, on ne sait pas trop. Donc du coup, il y a une espèce de flou artistique, c'est vraiment pas terrible ça. D'accord Et en fait, pourquoi on ne fait pas le try-catch dans la méthode à plante Donc dans l'hypothèse, vous aurait fait aucun try-catch ici. Et bien tout simplement parce que dans la méthode à plante, vous êtes dérouté vers la méthode à plante, vous n'exécutez pas la fin du code. Et vous ne faites pas le unlock. Et ça veut dire que, du coup, euh, vous rattrapez euh, l'interprétation euh, exception au niveau de, euh, de, du prod. Euh, ici, c'est le prod puisque on est dans, dans, dans la méthode d'écriture, euh, mais ça veut dire que effectivement, euh, le, le try catch euh, n'a pas euh, permis une exécution normale de votre procédure et surtout, il n'a pas remis le lock de la boîte dans un état raisonnable. C'est pas clair. Alors là, il a mis un Alors euh, non, parce que lui, là, il a mis un try catch. Alors si, alors si il met le final ici, euh, oui, mais encore une fois, c'est autre chose qui va être euh, pas pas net. C'est en gros, je sais. Je si je reçois une théorie exception, la seule chose que je fais, c'est je ne fais rien. Je touche pas à mon. Je, je remets, je rends mon verrou et je vais pas. Je vais pas écrire de message. Je ne sais pas dans quel état il est. D'accord. Là, ici, il fait un catch. Donc, il affiche un message. Alors là aussi, quoi faire dans les catchs Bon, quand on est dans un exercice, on, on, on, on, on, on affiche des messages. Imaginez que j'ai l'équivalent d'un try-catch dans un satellite. Ça veut dire quoi uh, Print... Uh, ouh Panique Print panique ou ça Il n'y a pas d'écran sur un satellite. D'accord Donc, le code embarqué, vous imaginez qu'on ne fait pas ce genre de choses. Mais, ici, lui, il, tra il traque simplement l'exception. Donc Le fait qu'il la traque fait qu'il va passer ici, mais il va exécuter cette portion de code alors qu'en fait, il ne devrait pas ce qui est important et c'est pour ça qu'il faut un try catch global, c'est d'exécuter le unlock mais de, de, de décider que parce que je termine sur exception, hein, eh bien euh, les choses se sont bien passées. Et je peux donc ça va considérer que le message il est écrit, il est surchargé que le message précédent a été lu. Est, voilà. est Ce c'est pas sain. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est clair votre euh, la réponse? Non, non, on pourrait faire un strong exception, mais il a déjà été envoyé. Ça ne sert à rien de la rattraper pour la renvoyer. Dans votre copie, ce qui comptera, c'est qu'on a la garantie de toujours exécuter le unlock. Bon, bah, si vous avez fait le try finally, mais ça ne sert à rien de renvoyer un exception à ce là parce que le finalist sera tout le temps exécuté. Que vous fassiez le catch ou pas le catch. D'accord Bon. Revoyez un petit peu la gestion des exceptions, il faut préciser ça dans votre tête, parce que là, je sens que vous n'êtes pas très sûr de vous, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. D'accord En gros, vous voyez que c'est là, c'est clair, C'est si j'ai un théorème qui arrive ici, je vais directement là et je ne fais rien de tout ça. D'accord Alors en fait, je ne vais pas dire tout aussi, je vais ici puis là. Donc j'affiche, ça c'est juste pour mon plaisir personnel, hein, le mode debug. Alors ça c'est câblé. C'est hein. moi quand j'écris du programme, c'est la programmation défensive, on écrit avec toutes les informations de debug. Quand il y a une information, une surprise, euh, on ne se pose pas la question. D'accord Alors évidemment, là c'est un print qui sert à rien, parce qu'effectivement, mais si mon code est embarqué ou autre, j'ai des systèmes de logs qui sont mis en place exprès pour. Et j'ai là, ici, mon unlock. Donc, vous voyez que ici, je suis sûr, à cause du finally, d'exécuter le one unlock. Mais le try doit me dérouter. Je ne dois pas exécuter ça, parce que s'il si s'est passé quelque chose d'anormal, je ne peux pas statuer sur ce qui la raison qui a permis ça. Et c'est pour ça que l'autre code, même s'il exécute toujours le finally, il ne me plaît pas. Parce qu'il exécute aussi des actions qu'il ne devrait pas forcément exécuter. D'accord Alors, il n'a pas tout faux, bien sûr, hein, parce qu'il a compris euh, la mécanique. Mais il n'a pas compris la, la, la façon de protéger. Et là, encore une fois, c'est un pattern classique. Vous ne posez pas la question. On ne se la pose plus. Là, vous vous enregistrez ça, c'est quand il y a un lock. Vous faites le lock. Et après, tout ce qui suit, c'est dans un try, avec un finally pour le unlock. Vous êtes sûr de ne pas avoir d'emmerde. Voilà et éventuellement un catch pour remonter des choses. Bon, la source de la méthode lire-message, c'est d'un ennuyeux, c'est presque pareil. Hein, sauf que vous permutez les, les conditions, et vous permutez les verrous. Hein. Donc si vous avez capable d'écrire le premier, bah regardez-moi ça, d'accord C'est notre message présent, voilà. Vous faites un await sur livre au lieu d'écrire, d'accord Et vous faites un signal all sur écrire au lieu de lire, Mais le code est rigoureusement symétrique. Hein, C'est les charmes du modèle producteur-consommateur. Mon Dieu Même pas une heure 20 points Et encore, on a digressé un hein, max, hein, je veux dire.